Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avec le confinement et tout ce qu'il y a de travail à la maison, de plus en plus de serveurs Discord sont créés. Malheureusement, je reçois beaucoup de questions par rapport à comment paramétrer un serveur Discord, comment faire, etc. Et donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les bases et vous montrer comment faire un simple serveur Discord. Avant qu'on commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner si tu souhaites plus de contenu dans ce genre. Allez, c'est parti Bon eh bien voilà, on se retrouve sur Discord et je vais vous montrer maintenant comment créer votre serveur. Pour ce faire, vous avez un petit bouton plus en vert, vous allez cliquer dessus. Et à partir d'ici, il va vous demander quelques informations. Vous avez la possibilité de choisir un template de serveur. Par exemple, en choisissant Gaming, il va vous créer automatiquement des salons texte et audio, etc. Ça peut être intéressant, mais nous, on va cliquer sur « Create my home », c'est-à-dire on va partir de rien. Ici, on peut donner un nom à notre serveur. Moi, je vais l'appeler « test » et on peut lui donner une image, mais on peut faire ça plus tard. Ensuite, du coup, on clique sur Create et notre serveur a été créé. La chose qu'il faut savoir, c'est que Discord se décompose en différentes catégories, comme en salon textuel et audio. Ici, on a deux exemples. Donc, un général qui est un salon textuel où on va pouvoir rentrer des messages. Et un salon audio où on va pouvoir rejoindre l'audio du serveur. Et c'est-à-dire parler en vocal avec des amis ou alors avec des profs. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Pour créer des salons, il n'y a rien de plus simple. Vous faites clic droit et vous cliquez sur Create Channel. Et il va vous demander quel type de channel vous souhaitez, soit texte, soit voice, c'est-à-dire de la voix, audio. Et vous avez juste à lui rentrer un nom et créer le channel. Vous avez également la possibilité de créer des catégories qui vous permettent en fait de compartimenter vos espaces. Par exemple, si vous faites un serveur pour une classe et que dans cette classe, il y a deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2, vous allez donc créer une catégorie groupe 1 et une catégorie groupe 2. Et dans chacune, vous allez mettre des salons audio ou Textuel. Pour créer une catégorie, rien de plus simple, vous faites clic droit et Créer de catégorie. Ici, vous avez juste à rentrer le nom de la catégorie, donc pour ma part, ça sera groupe 1, comme dans l'exemple. Et ici, on a groupe 1 qui apparaît. Groupe 1, en fait, c'est rien, c'est juste une sorte de parent qui va contenir des enfants à l'intérieur. Donc, il va pouvoir contenir des salons textuels ou audio. Donc, on va pouvoir, par exemple, mettre ici le salon général et on va pouvoir ajouter d'autres salons comme ceci. Et bien sûr, on peut faire la même chose pour le groupe 2 et lui ajouter également des salons. Ce qui est intéressant de faire ça, c'est en fait de pouvoir donner l'autorisation aux personnes du groupe 1 de voir seulement la catégorie groupe 1 et l'autorisation des personnes ayant le rôle groupe 2 de voir uniquement le contenu du groupe 2. Et ça permet également de créer en fait des zones et des catégories en haut. Ça, c'est pour tout ce qui est salon. Maintenant, on va voir un petit peu les rôles avec Discord. Dans les paramètres du serveur, donc en cliquant sur la petite flèche en haut et Server Settings, vous avez un onglet qui s'appelle Rôles. Ici, vous allez pouvoir créer des rôles pour les utilisateurs qui sont sur votre serveur. Pour ce faire, à côté de rôle, vous cliquez sur « Create role ». Et ici, vous pouvez donner un nom à votre rôle. Pour ma part, je vais l'appeler « groupe. On peut lui donner une couleur également si on le souhaite. Et en descendant, on a énormément d'informations et de possibilités qu'on peut donner à ce rôle. Bon, désolé, Discord était en anglais, je ne sais pas pourquoi il a changé, du coup, je l'ai remis en français. Mais ce que je vous conseille de faire pour les rôles, c'est de cocher l'option « Afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres ». Ça va vous permettre, en fait, de voir dans cette liste qui a le rôle euh, « Groupe 1 », par exemple. Après, avec Discord, vous avez énormément de possibilités. Avec « Groupe 1 », par exemple, on peut lui donner les droits d'administration, ce que je ne conseille pas. Gardez-les seulement pour le compte qui possède le serveur. Vous avez plus bas, en fait la possibilité d'envoyer des messages, intégrer des liens, etc. Donc amusez-vous à regarder tout ça, c'est très intéressant et ça permet énormément de possibilités. Et pour finir, je voulais vous partager en fait un petit bot que j'ai conçu et qui vous permet d'ajouter automatiquement, lorsque quelqu'un rejoint votre serveur, un rôle. Nous, dans notre cas, on va dire, si quelqu'un rejoint mon serveur, je veux qu'il obtienne le rôle... Groupe 1, par exemple. Donc pour ce faire, on se rend dans les paramètres du serveur, puis dans rôle, et on crée le groupe 1. Pour ma part, groupe 1 est déjà créé, mais si ce n'est pas le cas, ou alors vous pouvez donner un autre nom, vous pouvez créer un nouveau rôle. Retenez bien le nom du rôle, c'est ça qui va être important. Donc moi, pour ma part, mon nom du rôle, eh ben, il s'appelle groupe 1. Donc pour pouvoir ajouter automatiquement ce rôle quand quelqu'un va rejoindre le serveur, on va utiliser un bot. Ce bot, je l'ai codé pour vous et il est disponible sur le site genesis-mc.fr, donc le lien est dans la description. Une fois arrivé sur le site, vous pouvez aller sur l'onglet Bot Discord. Ça vous ramène vers une page avec quelques explications par rapport au bot, telles que la liste des commandes et également comment inviter le bot à rejoindre mon serveur. Donc juste en dessous, vous avez un lien avec écrit « Cliquez ici », vous cliquez. On est redirigé sur une page qui nous demande où est-ce qu'on veut mettre notre bot. Eh bien, on doit sélectionner un serveur. Pour ma part, mon serveur s'appelait Test. Du coup, je vais demander au bot de rejoindre le serveur Test. On clique sur « Continuer ». Ici, vous avez la liste des permissions que le bot va recevoir en rejoignant votre serveur. Donc, Pour que ce bot marche sur votre serveur, il faut qu'il y ait ces permissions suivantes. Ne vous inquiétez pas, elles sont ajoutées automatiquement. Vous ne décochez rien, vous avez juste à cliquer sur autoriser. Et voilà, maintenant votre bot a rejoint votre serveur. Comme on peut le voir, on a un message nous disant que Genesis a rejoint le groupe. Donc Genesis, c'est le nom du bot. La première chose qu'on va faire, c'est on va aller dans les paramètres de notre serveur et dans rôle. À partir d'ici, on voit qu'il y a un nouveau rôle qui a été créé qui s'appelle Genesis bot. Ne supprimez pas ce rôle parce qu'en fait, c'est le rôle du bot qui va lui permettre de réaliser des actions automatiquement. Vous avez juste à maintenir le clic sur ce rôle et de le glisser tout en haut. Et vous faites ensuite enregistrer les modifications. En faisant ça, en fait, ça empêche qu'il y ait des soucis. De compatibilité entre le bot et les différents rôles. Maintenant, on peut fermer les paramètres et on va maintenant configurer notre bot. Donc, pour configurer l'ajout automatiquement d'un rôle lorsque quelqu'un rejoint, c'est cette commande Point join role. En faisant ça, vous avez à avoir un récapitulatif de tout ce que le bot peut faire pour pouvoir ajouter, supprimer des rôles automatiquement. Vous avez le point d'exclamation join role 6, ça va en fait afficher les rôles que les membres vont recevoir lorsqu'ils rejoignent votre serveur. Vous avez le join role add suivi des noms des rôles qui est très important. Et vous avez le join role delete qui va en fait supprimer cette liste. Dans notre cas, on veut que lorsque les gens rejoignent notre serveur, ils obtiennent le rôle groupe 1. Donc je vous rappelle que j'avais nommé mon rôle groupe 1 comme ceci. C'est très important de bien récupérer le bon nom. Du coup, pour pouvoir ajouter notre rôle, on fait point d'exclamation join role add et on met le nom du rôle, du coup, qui était groupe 1, et on fait entrer. Maintenant, pour voir si c'est correct, on fait point join role si, pour voir la configuration, en fait, du serveur. Et on voit que les rôles qui seront ajoutés automatiquement lorsque quelqu'un rejoint et... 1. du coup maintenant je vais inviter quelqu'un à rejoindre mon serveur et on va voir si ça marche pour inviter à rejoindre votre serveur vous avez soit ici créer une invitation ou alors en déroulant le menu inviter des gens je vais cliquer ici et je vais inviter mon autre compte je lui envoie le lien et j'ai reçu la notification je vais rejoindre du coup le serveur et du coup je clique sur rejoindre on voit que Natol tekel est maintenant dans le groupe et on voit également qu'il a le rôle Groupe 1 qui a été ajouté automatiquement, sans rien faire. Si vous voulez, je vous remonte. J'expulse mon compte, du coup, et je vais faire un point d'exclamation join role delete pour supprimer la configuration. Je fais un point d'exclamation join role si pour voir si celle-ci s'est bien appliquée, et on voit qu'aucun rôle n'est assigné. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va rejoindre le serveur, il ne recevra rien du tout. Je peux recommencer la manipulation. Je fais rejoindre. Et on voit que mon compte a bien rejoint et qu'il n'a aucun rôle. Du coup, voilà, si vous souhaitez euh, ajouter des rôles automatiques lorsque des gens rejoignent votre serveur, vous pouvez le faire avec le bot Genesis. Donc, le lien est dans la description. Si vous souhaitez l'utiliser, n'hésitez pas. Je vais apporter quelques mises à jour pour, pour ajouter des fonctionnalités, comme par exemple recevoir un rôle lorsqu'on clique sur une réaction ou alors des petites possibilités pour ajouter des rôles à tout le monde d'un coup ou en supprimer à tout le monde d'un coup. Du coup voilà je pense qu'il va être mis à jour petit à petit donc n'hésitez pas à l'ajouter ça peut être très sympa dans votre serveur et je vous tiendrai au courant des mises à jour de celui-ci. Bon et bien voilà vous avez vu comment créer un petit serveur Discord tout simple ajouter quelques rôles et je vous ai également montré un petit peu l'utilisation du bot Genesis. J'espère que cette courte vidéo sur comment créer un serveur Discord vous a appris des choses et vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de la commenter et de vous abonner. Pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut